Yeah. Yo tout le monde, c'est moi, Jojon le nounours le plus mignon du monde mondial. Seulement, je n'ai pas d'amis, alors je vais aller m'en faire, donc c'est parti mes amis. Yo les Movistars. qui me jumelle. Bon alors, on ne dit pas bonjour à nous mours. Nickel, bon bah je me casse, vous êtes ennuyant. Yo les stars. Yo les filles. Je suis un mâle, pas une femelle. Désolé de te décevoir, jeune ami. Cherche neuf. Il se faut de qui cherche se cherche là, on n'est pas un. Sortine de rue. Vous êtes silencieux, vous les humains. Lior les saucissons. Je vais vous bouffer si vous me laissez le vent. Salut, ça va? On oui, une parlante. Depuis tout à l'heure, je me promène dans les salles de chat, mais personne ne me répondait. Vous êtes toujours silencieux Vous les humains Non. D'accord. Yo tout le monde. Hé, hey, Evan, t'es plutôt mignon mon Quoi Je me sens si seul. Qui veut être mon ami Mais, MDR. J'adore le miel, pas vous. T'as de beaux cheveux, mon Evan. Mais t'es qui toi Ça gaze. Ça gaze Qu'est-ce que ça veut dire Ça va Oh d'accord. Oui et toi Bonjour, elf, C'est toi elfe de Strange Reflex. Non. Dommage. Ouais. Ouais, ouais, qui me trouve mignon D'accord, je dois vous laisser, c'est l'heure de m'en goûter. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je suis très content car j'ai trouvé une amie. Yo, la chou-fleur. Bref, il faut que je vous laisse, autrement, ma daronne va encore me donner la fessée. A bientôt, tout le monde.